Et merci aussi à l'ASBL Les Passeurs pour euh... leur accompagnement qu'ils font envers moi. Euh, en fait, c'est une ASBL qui accompagne les personnes comme moi pour réaliser leurs rêves. Alors, merci à eux d'avoir été à mes côtés pour réaliser ce projet donc là c'est une Taïka 4S oui. donc elle fait 490 chevaux et mmh. avec l'Overboost mais on, on va, on va léviter quand même l'Overboost parce que c'est très très... Euh, euh, allez, au niveau de la nuque ça fait, ça fait des drôles de sensations oui. c'est mmh. 576 chevaux avec l'Overboost donc c'est mmh. franchement très puissant hein. mmh. Allez, allons-y alors. Donc mon changement de vitesse, il est juste là. Hops, ouais. Et on est parti. Tu as déjà roulé en électrique, Martin Oui. Oui. En Tesla. En Tesla. Et en Fiat 500. Ouais. Ouais. Bon, ce pas les mêmes sensations, Fiat 500 et Tesla. Non. Ah non, non, non. Ah, oh, t'es il a fait toute la gamme en fait. Eh ben, c'est bien ça <rire> Oui. Avec différents, différentes personnes, mais... Alors en fait ici, on a un système de bruit si on veut. Mm -hmm. Là on est sans le bruit, on va le mettre. Voilà. Comme ça, on a... Le un bruit, bruit de l'électrique. Ouais, le bruit de l'électrique. Excusez-moi la conduite... Euh... À une pédale est possible également Alors, ou... les, les, les, les Porsche euh, Taycan, elles valorisent plutôt euh, l'entraînement, on mm -hmm. va dire. Donc, c'est-à-dire qu'elle va, elle va plutôt euh, solliciter euh, le... Ouais, dès que je dis Porsche, elle me demande ce que je veux. Voilà. Donc, en fait, elle va plutôt solliciter... Euh, utiliser l'entraînement le, de la voiture mm -hmm. et pas tellement, vous voyez, lâche-lâche le pied ah elle, oui. elle, elle laisse entraîner de... donc il y a beaucoup de voitures électriques qui au contraire utilisent la régénération oui tout à fait et ici pas tellement, je peux lui demander bien sûr la régénération d'ailleurs je vais le faire puisque je n'ai que 105 km d'autonomie mm -hmm. donc je vais le, le mettre en route enfin ici sur, sur du roulant je vais pas le faire alors au niveau de la batterie Vous souhaitez les accélérations ou je dois faire attention à la manière dont j'accélère et ce que Martin aime bien. Il bien les accélérations Oui. Donc on va se mettre en ligne droite et on va en faire une belle. Il a testé notamment la Tesla modèle SP100D et en mode complètement débridé. Ludicrius, je ne sais pas comment il s'appelle ça. Elle oui. ne recharge rien et je dois en fait freiner pour avoir ma barre verte oui. qui, qui indique mon rechargement de véhicule. En fait. oui. et donc elle utilise vraiment plutôt l'entraînement de la voiture. Oui. Par contre c'est vrai que si je mets le freinage, plutôt, oh. enfin, la, la récupération d'énergie, c'est plutôt à mettre en ville. Parce oui. qu'en ville là on freine, on, on lâche l'accélérateur régulièrement et c'est plutôt à ce moment-là qu'il vaut mieux le mettre. Oui. Et là, c'est pourquoi Ici, c'est pour la climatisation. Tu peux changer la climatisation. Si j'enlève la synchronisation, là, tu as la climatisation de ton côté et de mon côté. Quand on s'arrête, c'est pour ouvrir les, les trappes de charge, c'est pour ouvrir plein de choses, en fait. Ouais. Et ici, j'ai exactement à peu près les mêmes infos que là. Et là, c'est toi qui décides. Et ici, c'est le Jusque... Je ne peux pas, non, jusque ouais donc euh, assez loin. Mm -hmm. Vous avez moi je vais prendre les petites routes ici, je connaîtrais. Je vais prendre vers la droite, faire ça Plutôt vers, vers, vers la gauche, gauche. parce qu'il y a des travaux à droite. Et, Et en fait... le mode tu vois ici de conduite au volant ouais. quand je tourne on voit le mode que je prends le mode normal ou le mode sport bon le sport plus je vais l'éviter et le mode sport ici quand je lâche elle va récupérer voilà là, elle récupère en fonction du mode de conduite tout simplement bon tu es prêt martin ouais allez, allez. Elle s'est abaissée, elle est en, en mode, mode sport, sport oui. et euh, mais elle reste très confortable. En plus, elle, en fait, le centre de gravité, oui. vous voyez ici dans les virages, elle vire vraiment à plat, mmh. puisque oui. le, le centre de gravité est même plus bas que celui d'une Porsche 911, oui. tout simplement parce que c'est clair que les batteries le poids vers vers le bas oui, oui. Et elles sont situées sous, sous nos pièges exactement sous, oui, sous sous oui. Le... Et dans tout le plancher oui et le toit ouvrant le toit panoramique dans toute la voiture. C'est tout, toute la longueur de la voiture. C'est un toit panoramique parce que j'ai vu que tu avais rectifié toi-même. Au départ tu dis toi ouvrant et puis tu as rectifié toi-même. Donc, voilà. oui, oui. C'est exactement ça, c'est un toit panoramique non ouvrant. Et, euh, et ça donne énormément de luminosité dans la voiture. Hein. C'est très agréable. Oui. Elle ne va même pas pousser. Ouais. Elle peut être très... Prê... D'autres voitures que des Porsche aussi, tu sais ouais. mais, oui. mais mes, mes préférés, je vais arrêter de dire le nom parce que sinon à chaque fois me demander ce que je veux, ah. mais Porsche est quand même une marque exceptionnelle, c'est mais... certain, c'est une voiture qui. chez Gignon, malgré tout, j'avais une poche dans mon garage. Donc, euh, oui. Comme quoi, <rire> je suis vraiment un amoureux. Bon, on y va Accélération Ouais. allez go En tournant. Tu vois que ça vire à plat. Hein. Derrière, c'est peut-être même encore plus impressionnant, non oui, oui, oui, on est, on est, on est vite malade comme ça. Oui. <rire> et, et, et aussi moins bien maintenu que dans les baquets avant. Ouais, hein, donc, ouais. Même si c'est euh, déjà pas mal bah, à l'arrière oui, parce qu'ils oui, oui, oui, ont déjà oui, oui. baqué, oui, oui, oui. Ouais, c'est clair qu'on est moins bien là. Oui. Je ne vais pas trop vous chahuter derrière. Non, on, non, va, on va avoir un peu de compréhension pour eux. Ouais. <rire> le bruit que ça fait ouais. Est-ce que c'est un bruit un peu spatial Est-ce que ce n'est pas le, le bruit du moteur électrique pas du qui, tout. qui est amplifié Pas du tout. Non, non. C'est euh, une bande-son qu'ils ont oui, fait. Oui. Euh, chez Audi ils ont fait la même chose et je pense même que c'est un compositeur de musique de film très célèbre qui s'appelle Hans Zimmer. Oui. Qui, a, qui a fait en fait la, la BO, si vous voulez, de la voiture. Oui. Et, euh, et ici, c'est un peu le même principe. Euh, D'ailleurs, le son est encore différent dans une GTS. Celle-ci, c'est le deuxième niveau sur 5. Oui. Puisqu'on a la version classique. Oui. On a la S, on a la GTS, on a la Turbo et la Turbo S. Oui. Et euh, celle-ci, on est sur le deuxième niveau. Et c'est déjà pas mal du tout. Pas mal attention qu'après on signe un bon de commande le, le fait qu'il y ait ce, ce son moi je, je trouve ça Complément d'âme complémentaire à la voiture. Ouais. Oui, Et, oui, euh, moi c'est vrai que j'aime beaucoup ça. Vous voyez on a ce côté un peu sportif de, oui. de l'accélération oui, comme oui. ça avec le bruit. Hein. Oui. Si vous faites la même accélération sans bruit ça ne donne pas du tout le même effet. Sens, hein, dans une voiture on, oui. on, on sent l'odeur du cuir ou l'odeur de l'essence le enfin tout oui. euh, on a ça fait appel à tout hein. oui, oui. pas elle euh, elle l'utilise vraiment à plus basse vitesse en fait ah oui. Oui. si elle l'utilise vraiment un tout petit peu mm -hmm. parce que c'est un peu cassé l'entraînement de la voiture oui, oui c'est vrai que voilà là je n'appuie sur rien et elle, elle utilise en fait l'entraînement oui exactement En fait, quand vous mettez le mode sport qu'elle va en fait utiliser ce, cette régénération parce qu'en fait c'est vrai qu'en conduite sportive vous attaquez, vous relâchez il y a déjà un changement très fort de, de, allez, de balance du véhicule, de transfert de poids et de, de, de masse et, euh, et c'est un peu dans cet esprit là qu'elle met la régénération en sport là, pas du tout, mais l'éco-conduite électrique même si honnêtement j'ai 76 d'autonomie, j'en avais je ne sais plus 97 en partant en mode sport. Oui. Si je me mets en mode normal, elle va passer à 77 km d'autonomie. Oui. Et si je me mets en mode range, donc là elle passe à 80 km d'autonomie. Oui. Donc ça change en fonction Comment puis-je vous aider Annuler. Oui. Tu vois, quand on est. Dans cette voiture, on voit les deux bosselages devant. Ça fait un peu penser aux voitures des 24 heures du Mans, parce que le capot est très très plat. Il y a ouais. ces deux. Et c'est quel modèle des 24 heures du Mans Tu sais ça Qui a gagné les 24 heures du Mans ah chez Porsche C'est plus oh La 919. Porsche 919. Et en fait, elle a inspiré beaucoup de, de voitures, parce que c'est l'hybridation c'est toute la technologie qui est, qui est ensuite euh, retransmise, retranscrite plutôt dans les voitures de, de série. Est-ce que ce tour fut agréable, Marc oui. Oui, oui. oui, oui. oui. Merci en tout cas de votre... Euh, d'avoir pris du temps. Euh. Écoute, moi ça me fait plaisir si ça te fait plaisir. Euh, ouais. On est, on, ça nous fait plaisir à tous les deux. Ouais. <rire> Et j'espère que derrière, ils ont pris du plaisir aussi. Ouais. Ils ne seront pas malades en ouais. remontant dans l'autre voiture. <rire> non. non, non. non, non souci. Oh, si. Je vais euh, me mettre dans le bon sens pour. Euh... Ah, C'est gentil. Yops. j'aime bien les voitures aussi, donc ça m'a fait très plaisir. <rire> et je la sens. caméra de recul, ouais ça c'est une surround view. Donc tu as la caméra de recul classique, et alors ici tu vois, tu as la surround view. Tu peux même mettre des caméras à côté. Tu vois, je vais mettre par exemple la caméra pour voir le, le, la droite de la voiture, tu vois. Ça, très euh, non, Martin... Euh, si tu bon. ouvres la, la, si tu ouvres on la ta chaise, vitre, rien. on ne te verra pas. <rire> non, là, on voit, tu vois, on voit, on voit, on voit ta chaise ah. C'est ah. ouais, Et alors ici, de l'autre côté, là, je passe de l'autre côté. Voilà. Je peux mettre en trois quarts avant, en trois quarts arrière. Et ça, elle le fait grâce à une caméra à l'avant, deux caméras sur les rétros, une caméra derrière. Et donc, on sait vraiment tout regarder comme ça pour s'approcher le plus près des obstacles. Okay. Voilà. pas mal, hein C'est pas mal. <rire> voilà. Hop Avec plaisir. Avec plaisir. que Oui sympa et en, en roulant ça apporte vraiment quelque chose hein. mmh, oui oui euh, moi j'avais l'impression d'être dans un parc d'attractions <rire> <moi. rire> pendant les accélérations c'était vraiment impressionnant oui. oui oui et le plus impressionnant c'est les accélérations depuis l'arrêt alors qu'est ce que vous en avez pensé monsieur bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci à Chronosports pour ce dessin. Merci. Vraiment merci. Ça m'a fait hyper plaisir de pouvoir le faire. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à m'ajouter sur les réseaux sociaux.